Bonjour à toi, cher spectateur et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau, ce que je pense quand j'en ai envie. Les acteurs qui switchent de genre en genre. C'est un sujet qui me passionne. J'adore voir un acteur très à l'aise dans quelque chose, qui du jour au lendemain se dit « non, j'ai envie de proposer quelque chose de différent ». Je trouve que l'idée est vraiment intéressante parce que c'est vraiment jouer un coup de poker sur sa carrière. Il y a très peu d'acteurs qui aujourd'hui ont, on va dire, la force d'esprit de se dire « faut que j'aille sur un terrain que je ne connais pas ». Prenez les trois quarts des acteurs que vous avez aujourd'hui au sein du cinéma américain par exemple. Les gros stars j'entends. Hein. Tous sont dans la même case. C'est très très rare de voir un acteur prendre des risques. Dans le genre, le dernier bel exemple que j'ai qui me veille en tête, c'est Ryan Reynolds. Et encore, malheureusement, Ryan Reynolds est en train de repartir dans cette mauvaise idée de rester enfermé dans la même case. Mais au moins, il a eu l'originalité de vouloir aller de l'avant et proposer autre chose. Juste avant lui, l'acteur qui, pour moi, a été le plus renversant dans cette catégorie, c'est Matthew McConaughey. Vous regardez la carrière de Matthew McConaughey avant la défense Lincoln, parce que beaucoup de gens ont tendance à croire que c'est avant Dallas Bayer's Club. Non, pour moi, ça a commencé avec la défense Lincoln. Et, et ben c'était le roi de la comédie un peu ringarde et, et de ses trucs, genre les fantômes de mon ex ou l'ex de mon ex ou j'ai déterré mon ex. Je crois qu'il y a un film comme ça où, où genre il y a une ex qui vient hanter un pote. Enfin, c enfin bref, il adorait faire des trucs comme ça et c'était un petit peu bizarre, mais il était un peu perdu, loin des grands moments de Richard Linklater lui offrant des ⁇ alright, alright, alright ⁇ Mais... Euh, J'aime ces acteurs qui prennent des risques. Enfin, J'ai toujours en tête ce moment où Jim Carrey, qui était le roi de la comédie aux états unis s'est dit « et si je tentais des rôles un petit peu plus dramatiques ?» et qui s'est mis à faire des trucs comme Man on the Moon, euh, qui s'est mis à proposer des interprétations comme Le Nombre 23. Bon, Pour certains, c'est pas ouf, moi j'aime bien l'idée, mais surtout, bien évidemment, vous pensez au même que moi, Internal Sunshine of the Spotless Mind, où vraiment il est renversant et hallucinant de maîtrise. Je trouve que ce genre d'acteur, c'est ce qui manque un petit peu chez nous. Le seul acteur qui a eu un petit peu l'audace de prendre ce genre de risque, je trouve que c'est Jean Dujardin. À une époque où il faisait vraiment beaucoup de comédie et où il était vraiment considéré comme un roi de la comédie, c'est là qu'il s'est mis à faire par exemple Contre-enquête. Contre-enquête qui est un drame extrêmement poignant et très bien foutu, qui vraiment était un vrai pari à l'époque pour l'acteur français. Et je trouve qu'il n'y a pas tant que ça d'acteurs français qui osent prendre des risques en termes d'interprétation. Bon, C'est vraiment un peu un gars, mais c'est histoire de le défendre un peu parce qu'on l'allume tout le temps. Kevin Adams, au moins, je trouvais que par exemple l'idée d'avoir joué dans un sac de billes, son rôle qui était plutôt un rôle dramatique, c'était une bonne proposition. Et pour le coup, ça marchait parce que je trouvais que dedans, il était vraiment bon. C'est la seule fois de ma vie que vous allez m'entendre défendre Kevin Hams. Mais là, pour le coup, c'était un petit peu obligatoire de le placer là. Mais je trouve que, ouais, il n'y a pas tant d'acteurs que ça en France qui osent prendre des risques et, et aller un petit peu dans ce sens-là. A l'inverse, je trouve qu'en France, on a plus tendance à voir des acteurs prendre le parti pris d'être plutôt dans des rôles dramatiques et d'un seul coup tenter quelque chose de plus rigolo, de plus enjoué, de plus décalé. Bon, là, j'ai pas forcément. Si j'ai Jérémy Renier qui avait tenté ça, bon, le film n'est pas ouf, euh, mais c'était une comédie de KBTP. Et c'était une époque où il était plutôt, ben, enfermé dans le cinéma des Frères d'Ardennes, dans des rôles très dramatiques. Et il avait voulu tenter ça. Alors, j'ai plus du tout en tête le nom de cette comédie. Je pense que vous mettrez dans les commentaires. Mais c'était un truc un peu ringard avec un mec qui avait un gros paquet. Et, euh, je, je, oh, je sais plus. C est, c est, c est, ça avait pas l'air ouf au niveau de l'affiche. Je me rappelle que je m'étais dit, qu'est-ce que c'est que ce truc à l'époque Mais au moins, c'était une prise de risque et une tentative. Mais du coup, ouais. De manière générale, j'aime bien ces acteurs qui se disent « Je suis dans un carcan, je suis dans une facilité, je suis dans quelque chose que je maîtrise et que je connais par cœur. » Et si je proposais quelque chose d'autre Dans le genre « Mon maître à penser, et vous savez très bien de qui je veux parler, c'est Nicolas Cage qui reste tout de même l'expert dans « Je passe d'un genre à un autre, je suis dans un rôle dramatique, et ensuite je fais une grosse comédie potache. » Je l'aime, j'adore ce que fait Nicolas Cage dans ce genre-là, et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir Renfield pour voir encore une fois à quel point il va exploser les compteurs en termes de comédie. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel acteur justement vous avez le plus aimé dans le genre revirement de carrière. J'ai proposé quelque chose, maintenant regardez, je vous propose quelque chose de différent. J'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer. Et d'ici là, n'oubliez pas, si j'ai envie d'en parler, eh bien j'en parle.